suis bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, ouais c'est bon, tranquille. Oh là là, Cristiano Ronaldo, quelle honte. Donc, t'es parti en Arabie Saoudite pour même là-bas la coupe te faire éliminer Ah Non, Cristiano Ronaldo, tu nous as habitués à des meilleures performances. C'est vrai que le gardien était habité par tous les meilleurs gardiens de l'histoire du football. Mais là, toi, tu restes Cristiano Ronaldo L'homme aux 5 ballons d'or, tu vas en Arabie Saoudite pour te faire éliminer par des équipes dont nous n'avons jamais entendu parler. Tu es le seul joueur ultra connu de top mondial en Arabie Saoudite et tu te fais éliminer là-bas Oh là là là là Mais qu'est-ce qu'on va penser du football européen Quelle vacherie Cristiano Ronaldo éliminé comme un petit bambin de la Coupe du Roi en Arabie saoudite. Une Coupe du Roi. Ça t'a connu, la Coupe du Roi en Espagne. Tu l'as déjà remportée. Et il suffit que t'ailles en Arabie saoudite sous prétexte que t'as 40 ans, tu te fais éliminer. Hein Alors qu'on a vu comment tu sautes haut. On a tous vu comment tu sautes ultra haut. On a vu, t'es allé chercher le ballon au-dessus du gardien. Oh là là, Cristiano Ronaldo, quelle débâcle. Tu as vu comment tu termines ta carrière Hein tu n'as pas vu Lionel Messi Il y a tout qui lui réussit. Meilleur passeur, meilleur je sais pas quoi. Meilleur tout. Il va encore prendre le ballon d'or devant toi. Et toi à la cérémonie, tu ne vas pas venir encore. Quelle dinguerie. Alors là, quelle équipe peut aller sauver Cristiano Ronaldo Quelle équipe peut aller chercher Cristiano Ronaldo pour qu'il puisse retrouver un niveau décent Parce que là là, il est en train de sombrer. Là carrément... Il devient nul. Je suis désolé du mot employé, mais là, Cristiano Ronaldo, éliminé de la Coupe du Roi en Arabie Saoudite. Par l'équipe, je ne sais même pas c'est qui l'équipe en face. Je ne peux même pas vous dire. Oh là là là là. Vous vous rendez compte En plus, là, il y a des plaintes contre lui en Arabie Saoudite. Comme quoi, on a envie de le faire quitter le pays parce qu'il a commencé à étrangler des joueurs, à se prendre comme s'il était dans l'UFC. Après, il a dit « Ouais, non, mais c'est parce que je traîne avec les cabibes, tout ça. » Non, CR7, franchement, il va falloir te reprendre. Tu es devenu quoi Un influenceur football T'es le premier influenceur qui est passé de pro de football, ballon d'or, à influenceur. C'est grave. Il va falloir que tu te ressaisisses. T'es un père de famille. Hein Qu'est-ce que tu fais hein Quand tu vas commencer à dire à tes enfants « Non, on boit pas ci, on boit pas ça », ils vont dire euh, « Pour finir comme toi », qu'est-ce que tu vas leur dire Tu vas t'énerver et devenir violent Non à la violence